Je commence les présentations. Ousmane Dadjakan, alias Zikmé. Salut à toi, Yamak Tracer Freerunner, c'est François, et aujourd'hui, on va voir un mouvement qui est assez sympa à faire. Ça s'appelle la chute arrière. Ok, donc pour ce mouvement-là, ça va être assez rapide à voir, hein. le... moi je te conseille déjà de commencer si tu as la possibilité de le faire en salle. Il vas falloir que le module soit assez élevé, si par contre tu n'as pas la possibilité de le faire en salle, moi la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait en extérieur, par contre je l'ai fait avec un, un camarade à moi qui était en bas pour m'assurer la parade. Donc là, ici, quand je vais m'asseoir, c'est tout va se faire sur l'engagement, si jamais tu es trop proche du rebord, Là, tu risques de chuter et de te faire très très très très très très très, très mal. Il va falloir que tu sois légèrement avancé. Ici, regarde au niveau de mes fesses là, j'ai un peu d'espace pour que justement quand je vais balancer, j'ai le temps de lancer d'abord la rotation, de ramener légèrement les jambes avant de pouvoir chuter. Je ramène les deux jambes avant de pouvoir chuter. La rotation, elle a déjà commencé avant ma chute. Une chose très importante, tu vas avoir le réflexe de vouloir poser tes mains ici au début tu peux le faire, tu peux poser les mains là mais si tu restes trop accroché, le problème c'est que ton mouvement il va pas être assez engagé et si tu n'es pas assez engagé, tu vas pas tourner donc je te, montre, je te montre une fois moi ce que ça peut donner si je, me, si je reste accroché ah j'aime pas montrer ça en général quand je montre... Je dis film, film, c'est pas grave. En général, j'aime pas trop montrer ça, mais quand je montre quelque chose qu'il ne faut pas faire, en général, je me fais mal moi-même. Donc si je reste un petit peu accroché, ce qui va se passer, c'est que tu vas ralentir ton mouvement. Je vais essayer de te montrer ce que ça peut donner. Hop, je reste accroché, je ralentis un peu mon mouvement et là j'étais en sous-rotation. Donc tu as vu le fait de m'accrocher là, au rebord, ça m'a ça mis en sous-rotation. Du coup, j'étais un petit peu comme ça. Alors que si je veux vraiment m'engager dans le mouvement, a l'inverse, si je lance trop fort les jambes d'un coup, je risque d'être en surrotation et là d'atterrir sur les talons. En plus, là tu as eu, c'est un peu mouillé. Donc si je suis en surrotation, boum, je vais atterrir talon et après tomber sur le dos. Donc c'est pour ça au début. Mais, mais quelqu'un ici lance, quand tu es vraiment en confiance, le mouvement. Et quelqu'un ici pour soit t'aider, si tu es en rotation à t'empêcher de manger le mur. Ou si tu es en surrotation, à t'empêcher de tomber sur le dos. Euh, on le refait et je te montre le mouvement bien fait justement. Donc le mouvement bien fait, je peux mettre mes mains ici mais j'essaye de pas trop me retenir sur le mur. Ici je suis bien assis, je laisse un peu d'espace donc il faut qu'un mur est quand même qui soit assez large pour pouvoir avoir le temps de commencer à lancer la rotation. Ici je me mets sur le côté je, sans retenir le mur, je ramène et c'est parti. Hop Dès que tu commences à lancer la rotation, hein, cherche du regard, l'atterrissage. Et t'as vu, là, tout s'est bien passé. Euh, franchement, ça peut être assez, assez pas mal, on va essayer de le faire. Euh, Peut-être on va, on va essayer d'attendre un passant et de voir ce que ça peut donner si je fais semblant de tomber. Ouah voir comment il réagit. Ok, si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et n'hésite pas aussi à nous marquer dans tes stories Instagram si tu testes ce mouvement pour qu'on te dise ce qu'on en pense. A plus